Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. La 3.15 marque le début de l'arrivée des hôpitaux dans le jeu et avec eux le gameplay de soins qui aura un impact majeur sur le jeu, particulièrement en coopération, puisque vous pourrez emmener vos amis blessés jusqu'à la réception des urgences qui est en quelque sorte un gigantesque ascenseur. Les hôpitaux ayant dû être créés longtemps avant l'arrivée du soin, l'équipe environnement est restée en contact constant avec l'équipe Acteur Future pour avoir la vision la plus précise possible du gameplay de soins et que tout ce qui lui est nécessaire soit présent au sein des hôpitaux. Vous y trouverez donc des pharmacies où vous pourrez acheter vos médicaments et des compagnies d'assurance où vous pourrez choisir votre point de réapparition. Le système d'assurance a d'ailleurs impliqué une refonte complète de l'approche de réservation des chambres, puisqu'auparavant, lorsque vous vous connectiez au jeu, une pièce vous était réservée, alors qu'en 3.15, il vous faudra aller à l'accueil pour réserver une chambre et y avoir accès. Au lancement, il y aura 4 hôpitaux, celui d'Horizon, une clinique basique, Grimex et New la particularité de l'hôpital de New Babbage est la gigantesque verrière qui vous permet de voir les habitations surplombant l'hôpital. Dans les étages supérieurs, vous trouverez les lits médicaux et le bureau des infirmières par lequel il vous faudra passer pour vous enregistrer. Horizon, en comparaison, ne possède pas de verrière, mais des hauteurs sous plafond vertigineuses. À l'image de la ville, l'hôpital joue sur les espaces, et dans les étages, les grandes baies vitrées vous permettront d'admirer autant Horizon que les baleines se promenant dans les nuages. Viennent ensuite les cliniques au sein des stations, qui offrent les mêmes qualités de traitement que les autres hôpitaux, mais dans des espaces plus réduits. Utilisant le système de modules comme le reste de la station, elles seront toutes reconnaissables, mais légèrement différentes. Leurs accès seront situés proches des ascenseurs menant au hangar pour pouvoir vous y rendre le plus rapidement possible en cas de problème. Enfin vient Grimex qui est tout le contraire de New Babbage. Relativement petit, accessible directement depuis les pattes d'atterrissage, il possède une vue imprenable sur les astéroïdes qui vous permettront de ne pas faire trop attention au sang et à la saleté ambiante. L'arrivée des hôpitaux marque un tournant dans l'histoire de Star Citizen et les artistes ont mis tout leur amour dans la création de ces zones pour qu'elles soient à la hauteur de ces changements et vous offrir une expérience en or. Puisque nous parlons d'or, écoutons comment John Crew et son équipe propulsent les vaisseaux au standard gold. La mise à niveau commence par l'implémentation des boutons dans les cockpits, puis via la vérification des metrics, l'accès aux composants, le rendu des lumières et des différents matériaux. En résumé, il s'agit d'amener les vaisseaux le plus proche possible de la complétion avec les fonctionnalités disponibles à cet instant. Le premier à en avoir bénéficié est le Gladius. Étant l'une des vitrines de Squadron 42, tout doit être absolument parfait dans ce vaisseau. La première étape a été de créer des accès pour les composants et l'inventaire personnel. Puis des phares avant ont été ajoutés, et enfin diverses finitions ont été faites à droite et à gauche, comme le rendu des recteurs, la création de circuits de carburant et des optimisations sur la géométrie et les matériaux du vaisseau. Le prochain vaisseau à être traité est le sabre, bénéficiant de l'expérience acquise sur le Gladius. Il a reçu tout d'abord des corrections sur ses dommages et un meilleur éclairage extérieur, sans le rendre trop voyant pour conserver l'aspect furtif. Une fois l'extérieur fini, le tableau de bord a reçu une révision complète, le rendant plus compact et plus lisible. Comme pour le Gladius, l'accès aux composants a été créé. Concernant le Retaliator, c'est une autre histoire. Bien que les critères soient les mêmes, le vaisseau est nettement plus grand et possède un intérieur, ce qui complique les choses. Par exemple, le processus appliqué sur le cockpit doit être appliqué dans les tourelles. Les composants pouvant être physiquement déplacés doivent pour être déplacés dans et hors du vaisseau. Les portes ont donc dû être élargies. Par conséquent, il faut s'assurer qu'elles ne traversent pas la coque du vaisseau lorsqu'elles s'ouvrent. Une fois que la plupart des problèmes ont été réglés, l'équipe s'est demandé s'ils ne pouvait pas améliorer la jonction centrale du vaisseau. Les développeurs ont donc décidé de supprimer les deux anneaux de docking verticaux et d'en créer un nouveau sur le côté, facilitant par là même l'entrée dans le vaisseau lors du docking, mais entraînant aussi un élargissement de l'élévateur adjacent pour compenser la perte du second. Le Retailator a également vu ses modules être créés, par exemple le module de cargo pour l'avant et l'arrière, et le module de largage de troupes pour l'avant. Tous les modules ont été passés au standard actuel. Dès que le système de modules sera en jeu, ils seront donc disponibles.